Bonjour à tous, euh, bonjour Brigitte, bonjour Pascal, allez un petit tour sympathique, allez un petit tour sympathique, tu aimes les tours sympathiques J'adore ça moi. Le tour de cartes, tour de pièces, tout tout et toi Oui je suis pas difficile. <rire> Très bien, non non mais, un jeu de 52 cartes avec 52 cartes différentes, je le tiens à le préciser les amis. Et je aussi. Très bien, euh, Brigitte. Euh... Est-ce que tu... Est -ce... Dans un tour de magie, tu... j'ai une question à te poser, est-ce que tu aimes avoir le choix ou choisir une carte Est-ce que tu aimes bien avoir le choix Oui, bien ouais, sûr. Ouais, tu n'aimes pas qu'on te l'impose hein. Non, j'aime pas ça. Ah, D'accord, D'accord. donc tu prends une carte, voilà, tu la prends. Tu peux me la montrer aussi, il n'y a aucun souci. L'as de pique. <rire> un as de pique. C'est ton as préféré Non, pas trop, moi c'est l'as de cœur. Trop tard. <rire> Je vais te demander, bah, tout simplement, de bah, sur une gommette ronde, de mettre... Un ainsi, ce que tu veux, euh, ton numéro de carte bleue si tu veux. Euh. Mmh, non, <rire> tu le mets au centre. Tu me mets la gommette au centre. Alors je fais un petit cœur. Demain, c'est Saint Valentin. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il faut que j'y pense d'ailleurs. Ah, ça y est, tu l'as bien collé. Regarde. Yes. Et eh ben, je vais essayer de réaliser un tour pour la Saint Valentin au final. Ah, oh bah t'as pas le choix, là. Ah, bah carrément, je que tu me Ok, sortes, ok, là. ok. Alors, je suis en train de regarder ce que je vais pouvoir te faire. Hum, challenge. Ah Si, si, je vais te faire un challenge. Je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. Ah oui, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. C'est de déchirer une carte. Merci. Euh, oui, je suis désolé, mais c'est la Saint-Valentin, donc il faut que je, je... Donc ta carte, déchirer. Ben ouais. Vous pouvez le voir. Regarde, je vais essayer de réaliser l'impossible. Ouais. ouais. <rire> tu crois pas du tout, toi ah, Pas du tout, avec ma carte arrachée. Le bout de la carte de l'as de pique de Brigitte avec sa carte signée. Je vais essayer de reconstituer ta carte en la posant là. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible maintenant parce que ah, c'est pas terrible. Hein. Il y a une marque, tu peux mettre ta main Bah oui, ben bah non, mais envoie, elle est arrachée. T'aimerais que je, je réalise un miracle Ah bah oui, ouais. Ouais. Hein. Alors regarde bien. Je vais essayer. Je vais juste faire ça, regarde. Je pas me croire mais ta carte ta carte est reconstituée et non mais comment elle a fait avec un jeu de 52 cartes uniquement ah mais magique. tu as choisi ce que tu voulais j'avoue que là il m'a voulu faire ça t'a plu ah, bravo Pascal. bon il a été rapide certes ouais mais c'est mais, la... mais surprenant et voilà la carte déchirée reconstituer mes amis j'espère que ce tour vous a plu Le brigitte et moi vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine allez tra travaillez bien bye bye ciao